Je suis enseignante déjà depuis euh, 14 ans et euh, ça fait déjà quelques années que je sens dans ma classe qu'il y a des enfants qui ne, qui ne peuvent pas révéler en fait qui ils sont parce qu'on euh, leur propose toujours la même chose en fait avec le même fonctionnement, les mêmes, euh, les mêmes entrées, souvent euh, les entrées au niveau des maths, au niveau de la langue. Et euh, moi je, je sens depuis longtemps qu'il y a des enfants en fait qui ont d'autres choses à montrer, mais le système scolaire ne leur permet pas de montrer ça. On est en train avec une amie qui est thérapeute, qui s'appelle Annie, d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents justement et des enfants qui sont en difficulté scolaire à travers euh, les intelligences multiples de voir quelle est leur intelligence primordiale puisqu'on a tous une intelligence primordiale ou ou deux trois mais on ne les a pas toutes euh, développées au maximum et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire et lui faire comprendre que c'est pas parce que il a cette intelligence là qu'il ne peut pas accéder aux autres parce qu'en fait l'idée c'est de s'ouvrir aux autres intelligences, mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit déjà conscient de son intelligence, de comment il fait dans son intelligence, pour pouvoir après ouvrir sur les autres intelligences, mais avec son processus à lui. D'analyser le processus, de voir comment il fonctionne, pour ensuite les aider à s'ouvrir aux autres intelligences. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on... On a une ou deux entrées qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres, mais encore faut-il en être conscient. Et c'est une histoire de processus, vraiment, de décortiquer comment on fait, comment notre cerveau fonctionne, comment nous on fait dans notre vie de tous les jours pour apprendre dans tel, dans tel euh, domaine, et comment on peut le transférer à d'autres domaines. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être de, de, de, plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi euh, ressources que moi, finalement, dans la classe. J'ai mis le marché des connaissances en place. Ça s'appelle comme ça, parce que l'outil s'appelle comme ça, mais eux, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout Chacun apprenait un petit groupe, il y avait des petits groupes de cinq et chacun transmettait, en fait... Et à partir de là, de, de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport à, à, au domaine d'activité. On a repris toutes les idées un peu qui existent dans le monde, euh, au niveau de la pédagogie Montessori, Freinet, Steiner euh, et d'autres, hein, euh, Murti, enfin. Et euh, en fait, c'est un recueil de tous ces outils pour euh, vraiment euh, euh, permettre aux gens et, euh, de, de trouver qui ils sont. Faire prendre conscience aux gens, enfin aux adultes, aux enfants de leur potentiel et, euh, et de créer une relation horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les adultes, les parents et les enfants, mais qu'ils apprennent et... Euh, il, il, enfin, c'est dans une co-création, en fait. Beaucoup d'ateliers seront ouverts aux parents et aux enfants en même temps, justement pour enlever cette verticalité euh, où il y a des choses qu'ils ont réservées aux adultes ou des choses qui sont réservées aux enfants. Ce n'est pas du consommable sur place, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce que ça nous fait, et comment ça nous fait grandir et -ce que... comment on se révèle dans ces ateliers. Vivre des ateliers comme ça, ça leur permet de se regarder autrement en tant que personne. C'est plus euh, mon enfant, j'apprends à mon enfant, je suis son parent, mais bien on apprend ensemble, on découvre ensemble, on co-crée quelque chose ensemble. Plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance, et plus on entend qui ils sont et, et plus on les reconnaît, et plus ils sont respectueux et et moins on a besoin d'autorité. Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage, ils sont... Euh, enfin, je me sens... Enfin, je suis reconnue, enfin, c'est quelque chose comme ça. J'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour euh, les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de, de s'entraider pour apprendre et euh, moi je suis effectivement là en tant que veilleur je dirais quand j'ai expliqué à mes enfants qu'il y avait huit formes d'intelligence et qu'effectivement c'est pas parce que on n'est pas très doué en mathématiques ou on n'est pas très doué en français que on est en, en échec pour la vie et ben en fait je crois que depuis euh, ils savent en fait quelles intelligences ils ont et sur quoi s'appuyer et depuis en fait qu'on a qu'on a parlé de ça et que je leur ai montré, en fait, qu'il n'y avait pas une intelligence meilleure que l'autre. Ils se sentent beaucoup plus en confiance et ils, savent, enfin, ils ont décidé d'aller vers le, le chemin qui, pour lequel ils sont faits. À une époque, c'était difficile pour moi de, de penser des choses différentes. Et... Euh, et en fait, je sens que quand je les mets en place dans ma classe, ça fonctionne. Quand j'en parle à mes enfants, ça fonctionne. Et quand on en parle à des parents qui sont en difficulté par rapport à leurs enfants, ça fonctionne aussi. Je pense que c'est quelque chose de très fort en moi maintenant. Et de toute façon, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux vivre. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. J'ai fait les conférences et ça m'a bien... Ça n'a pas été facile pour moi de parler en public devant des gens, mais euh, je ne l'ai pas fait pour moi en fait. Je l'ai vraiment fait pour le projet. Et je, chaque fois que je commençais à prendre la parole, je me, comme là, aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas pour moi. Je sais que c'est pour les enfants, de, les enfants, pour les parents qui ont besoin, pour euh, une autre façon de voir les choses, parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. C'est comme si c'était euh, la concrétisation, en fait, de de ce que j'ai toujours senti, c'est-à-dire des, ouvrir des espaces pour que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils sont. Et voilà, c'est comme si c'était euh, mon travail, quoi. J'ouvre des espaces. <rire> c'est ton œuvre, du coup. Ouais. Quand je mets des choses dans ma, en place dans ma classe, quelquefois j'ai l'impression qu'après c'est un peu bafoué euh, quand on sort de la classe, quand ils sont à la cantine, quand ils sont dans la cour de récré, quand. Euh, donc il y a tous ces temps aussi un peu informels je dirais, où il faudrait continuer ce qu'on fait euh, dans la classe, et ça se fait pas forcément parce qu'il faudrait que ce soit une politique vraiment euh, d'école, mais pourquoi ce soit une politique d'école, il faudrait que ce soit une politique... Euh, de circonscription et etc, etc, et moi enfin, j'ai été directrice hein, d'école pendant dix ans j'ai essayé d'impulser des choses comme ça au niveau des enseignants, au niveau de j'avais des idées même si elles n'étaient pas, pas aussi arrêtées, enfin pas arrêtées mais je pas ce mot, mais aussi euh, claires que maintenant. Et en fait, ça a été très difficile, je me suis épuisée euh, à vouloir faire passer des choses qui ne passaient pas. Et j'ai quitté la direction pour ça, parce que je me suis dit ben, pas le, la ce n'est pas la bonne place, en fait. C'est euh, compliqué, en fait, parce que je me suis dit finalement que c'était plus simple quand on est enseignant et quand on veut faire des choses dans la classe. Au moins, on les fait. Je, je fais ce que je veux et je fais ce que je dis. Alors que quand on est directeur, on, est, on, on essaie d'impulser un projet, de faire comprendre des choses, de faire prendre conscience. Mais on n'a aucune prise en fait. Soit ça passe, ou... et ça passe avec certains, mais pas avec d'autres. Donc pour avoir une politique d'école, c'est très compliqué. C'est plus simple de diriger sa classe en disant, euh, ben on fait comme ça aujourd'hui, et c'est comme ça, les règles, c'est comme ça, et euh, c'est moi qui vous donne le savoir et vous appliquez. Après, on ne s'occupe pas de savoir effectivement si les enfants sont bien, sont, ceux qui sont en difficulté, ben si ils sont en difficulté, voilà, c'est avéré dans le système, ils sont en difficulté, il faut les envoyer chez l'orthophoniste, chez le psychomotricien, chez la psychologue, chez, euh, parce qu'il faut vraiment qu'ils rentrent dans le moule. On dévalorise un grand nombre d'enfants, un grand nombre d'enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui vont perdre leurs ressources, qui vont perdre leur identité. Si dès la petite enfance, on valorisait les huit intelligences, on pourrait avoir des gens qui soient épanouis dans ce qu'ils sont euh, et qui font du sens, en fait. J'ai un certain nombre d'outils dans ma besace. Même si le système ne me propose pas ces outils-là, et même si, euh, dans mon environnement, on ne les met pas en place, ben moi, de toute façon, dans mon identité et dans mon individualité, rien ne m'empêche de les mettre en place et de les faire vivre. Donc je me dis que si on les transmet déjà aux enfants, et qu'ils puissent les vivre pendant un an et les faire vivre, ce sera quelque chose qu'ils auront à eux et qu'ils pourront faire vivre dans d'autres situations. quand on, on rentre dans une relation plutôt horizontale et il faut quand même avoir un peu travaillé sur soi et être bien dans ce qu'on veut, dans qui on est, dans le lâcher prise de certaines choses. Soit effectivement on fait le programme et on ne on on, on tient pas compte de, des enfants effectivement qui sont en marge <coughs> Et qui sont en difficulté par rapport à ce qu'on leur propose et on peut aller au bout du programme sans problème. Soit on met en place des choses pour que chacun puisse être reconnu et on ne va pas tout à fait au bout du programme. C'est un choix. Les parents euh, sont jamais venus me dire qu'il y avait quoi que ce soit euh, qui était compliqué pour eux, ils savent, ils savent hein. moi je leur dis en début d'année qu'on fait des cercles de parole des conseils d'enfants, qu'on fait de la Brain Gym le matin, qu'on fait euh, le projet sophrologie, ils étaient au courant, enfin, il euh, n'y a pas eu, de, y a pas eu de, de problème par rapport à ça. Mes collègues sont euh, relativement euh, ouvertes, je ne force pas les gens à penser comme moi, en fait. Euh, je dis simplement ce que je fais, ça je le dis parce que voilà, je leur ai dit en fin d'année, je fais un marché des connaissances dans ma classe, est-ce qu'il y en a qui veulent participer avec moi, est-ce que vous voulez qu'on ouvre le marché des connaissances à tout le cycle À ce moment-là, on fait du décloisonnement et on fait, bon, elles m'ont dit non, mais parce que je pense que c'était la fin de l'année, moi je suis à mi-temps, donc j'ai un peu plus d'énergie quand je suis en classe cette année, et euh, elles étaient... Euh, voilà, c'était la fin de l'année. Je pense que la proposition ne venait pas forcément à un moment euh, opportun. Mais euh, déjà, elles ne sont pas contre. Et elles ont pris des outils euh, que, que, que je leur ai proposés, comme les cercles de parole, par exemple. Maintenant, j'en fais dans la classe d'une autre collègue. Donc, on s'arrange pour pouvoir faire des cercles de parole. Euh, des outils euh, sur euh, la brain gym, euh, sur euh, la relaxation, des choses comme ça aussi. Elle euh, écoute, mais voilà, à dose homéopathique. Mais, euh Camille a maintenant euh, 14 ans et quand elle était en CE1, euh, c'est l'année en fait où elle a refusé d'écrire. C'est-à-dire qu'elle savait des choses oralement, mais elle ne voulait pas les noter sur le papier. Et donc elle a commencé à être en difficulté scolaire, Ça a été, elle commençait petit à petit à s'éteindre. Je sentais sa vitalité diminuer, son sourire s'éteindre et j'étais super inquiète. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe Et donc voilà, l'aventure a commencé, je me suis dit mais il doit y avoir... Au départ j'ai culpabilisé, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que nous avons mal fait avec son père quand on est enseignant en plus, c'est pas facile de prendre ça sur, euh, voilà, sur le dos et, et c'est là que j'ai commencé en fait à me poser beaucoup de questions et j'ai senti effectivement en l'observant, en la regardant faire, qu'elle avait une intelligence qui n'était pas celle qu'on proposait à l'école et donc euh, elle, elle est plutôt orientée vers les animaux, vers la nature, donc elle est toujours euh, en communication avec eux. Et, euh, et là, je me suis dit, effectivement, dans une salle de classe, on ne lui propose pas ça. Mon fils n'a pas de difficultés scolaires, mais euh, il n'aime pas l'école. C'est-à-dire, il me dit euh, qu'il ne fait pas de sens. Il ne voit pas le lien entre ce qu'il vit à l'école et ce qu'il vit euh, dans la vraie vie, il me dit. Et euh, du coup, euh, euh, lui, c'est la question du sens, c'est-à-dire, pourquoi on fait ça Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire euh... Et du coup, je me dis, si j'avais eu des enfants très scolaires et qui réussissent bien et moi, si j'avais bien réussi, etc., je, je suis sûre, en fait, que je n'aurais pas trouvé tout ça et que je n'aurais pas cherché tout ça. Ça, c'est une réalité. C'est parce que euh, j'ai traversé ces difficultés que j'ai été mise à l'épreuve de la recherche de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est grâce à ça, en fait, que je dirais que j'ai cette ouverture de conscience.